Ouais, donc moi j'habitais en fait juste, je vous le montre, mais ça sera pas le tour sur juste ici okay. en fait. Donc j'aime principalement l'endroit où, où vous me trouvez aujourd'hui, parce que, alors, en gros ici ce qui est cool c'est qu'il y a un espèce de truc qui fait que les deux rues se croisent pas. Donc en gros la chaussée qui est là, que je sais pas comment elle s'appelle, et la chaussée de forêt, euh, elles sont pas reliées par une place, ici ça reste un trottoir en fait. Et okay. donc c'est un peu un espèce de vide juridique qui coule et qui est propre à cet endroit là, que moi j'aime beaucoup donc là c'est plutôt un plan. Ici il y a l'olégario, grosso modo il prend le soleil, tout comme ça. Et là il y a l'ombre, euh, mais je ne vais pas la faire, comme de cet immeuble là qui est un peu chiant. Donc moi j'habitais plutôt attends, hop, plutôt ici, donc je prenais un peu l'ombre de ce truc, tu vois. Donc du coup, euh, si tu veux ici, comme c'est pas une place, ils ont des autorisations de terrasse qui sont vachement plus cool. Alors ils peuvent déplacer les chaises. Euh, et je sais pas, il y a une espèce de mixité donc aussi je vais t'expliquer te, un petit peu. Ici donc c'est euh, l'Olegario, donc c'est espagnol. Moi j'ai fait un Erasmus en Espagne donc j'adore venir ici pour parler espagnol. Et elle parle très bien français mais elle fait semblant de ne pas parler français parce que je crois qu'il y a un truc un peu euh, dans la gentrification où les gens aiment bien venir euh, baragouiner trois mots d'espagnol et elle joue à fond là-dessus. Donc moi j'aime bien, j'avoue, je suis complètement bobo donc ça me va bien. Euh, ici c'est des portugais donc ça s'appelle la Porte de l'Europe. En fait, ici ce qui est génial, c'est qu'ils adorent le karaoké, donc il faut venir le dimanche. Karaoké, et c'est juste l'endroit le plus drôle du monde, parce qu'ils chantent tout en français avec des accents pas possibles. Des fois, ils font des sardines et ils partagent pas, ils sont hyper corporate et c'est pas mal aussi. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a Bah oui, là, important. Donc là, t'as le... le truc d'alimentation portugaise. Euh... Ouais, ça remonte un peu. Enfin, pour moi, c'est ça qui représente un peu typiquement ce croisement-là. Donc ici ça doit être la rue. Ouais c'est la rue de la Perche. Perche. Et celle-ci a aucune idée de comment ça s'appelle. Ah oui si c'est la rue Gimtel. Et donc quand t'arrives là-haut, il y a le parc de forêt, enfin l'avenue quoi. Avenue du. Tu as C'est ta... Oui C'est ta C'est Voilà, magnifique Oh Voilà Elle est la plus intelligente du quartier, non Elle est toute jolie, tout gentille, tout intelligente Et pourquoi ah. tu reviens ici ah, Parce que je me sens beaucoup plus chez moi ici. J'ai vécu 4 ans donc, à cet endroit-là que je te décrivais est-ce que je vais y arriver Donc j'ai passé 4 années de ma vie ici, dans ce petit rez-de-chaussée. Et, euh, et c'est quand je suis arrivée à Bruxelles que j'ai commencé ici. Et euh, ouais, je sais pas, tout, tout ici me plaît. Parce que c'est un peu mix en fait. Alors, tu vois, les gens, il n'y a pas. Bah oui, il y a un peu un côté euh, quand même de, euh, je dirais de gentrification qui est un peu général à Bruxelles et qui ne me plaît pas fortement. Mais tu as quand même vraiment un truc authentique. C'est à la fois euh... vraiment les gens du quartier qui sont là depuis euh, genre 40 ans, à la fois plein de... plein de nationalités. Moi, je suis aussi en train d'immigrer. Euh... Enfin, je suis pas espagnole, je suis française, mais. Euh... Je me sens un peu comme eux en fait, donc ça fait du bien d'être là-dedans.